Oui, ça a été rose j'espère que vous avez la forme moi ça va hein. un beau soleil après toute cette pluie qu'on a eu là ces derniers temps enfin en tout cas moi chez, par chez moi il y a eu énormément de pluie donc euh, bon il était plus que temps que ça, ça revienne à la normale parce hein. cool. on n'a pas, pas eu de pluie cet été mais trop de pluie ça tue la pluie un <rire> peu même pour sortir dans le maquis et tout pour aller faire euh, de survie c'est la merde c'est des trempées de partout donc voilà bien content qu'ils peuvent alors voilà aujourd'hui je fais un petit motovlog hein, comme ça voilà, détente hein, pour parler de la pluie euh, mise à jour, j'ai vu ça. J'ai vu euh, ça. J'ai eu la notification sur mon téléphone. Mise à jour de la, de la CB Miller euh, qui dit euh, nouveau, nouvelle mise à jour. Ils veulent dire carrément en profondeur. Hein. Ça sera pas simplement euh, juste un petit peu comme ça. Ça va être le design. Hein. C'est ils vont changer littéralement le, la gueule de la moto. Euh, D'où euh je vous cache pas d'où une peur comme que j'ai de ce nouveau design parce que, vu au vu de, des designs actuels maintenant qui vont sortir la, la Hornet et plus la, la Transalp, euh, euh, Honda est dans un espèce de, de, de, de mood, euh, comme on dit, assez bizarre. Il sort des, des designs qui sont soit complètement euh, obsolètes, je veux dire, des trucs euh, du, du repompage littéralement de designs actuels, comme par exemple la Transalp, c'est la CB500X. Hein. Et la Hornet, c'est la CB500F. Donc, je dis que se sont même pas fait chier niveau design. Ou alors, c'est des designs qui sont vraiment bon, vieillots, euh, pas terribles. Euh, donc, c'est pour ça euh, ça fait quand même peur. Parce que, bon, c'est vrai que la CB Miller a besoin d'un bon gros coup de polish. Parce que, euh, bah, elle manque, manque d'électronique. Hein. De toute façon, hein. le design est magnifique. Hein. Je suis monté dessus. Le euh, mec, je suis allé à la de moto en révision. Hein. Chez mon concessionnaire, elle était en vitrine. C'est la Black Edition. Elle est très belle, comme par contre, là, c'est lui un des plus beaux rosters actuellement, ni plus ni moins. Avec la mienne, c'est un des plus beaux rosters actuellement, niveau design, pas si, du moins, si on aime le niveau rétro, bien sûr. C'est un très très beau 4 cylindres, très velu, 152 sous si je ne me trompe pas. Donc par rapport à la concurrence, ça va, je veux dire, il reste assez raisonnable, hein. il ne se fait pas larguer, c'est un bon un bon moteur, fiable, c'est du Honda, la, le, la finition est vraiment de oignons, j'ai vu, mais il y a du chrome et tout, de l'aluminium, c'est vraiment le point de détail, même au niveau du, de, du nom de la moto, c'est dans les étoiles, le laser, au laser, c'est vraiment une, très très belle, avec en plus le mono bras qui tient la route d'un côté, des jantes vraiment avec des reflets a été travaillé selon quand vous regardez la jante il y a des reflets non c'est vraiment MP qui très très belle très très belle un bon moteur en plus qui a fait ses preuves c'est un moteur qui a ses yeux hein, chez Honda euh, ils ont juste un peu regonflé un peu fait pour faire la faire passer en euro 5 mais voilà il... c'est un très bon moteur euh, très fiable aucun problème il ya le shifter up and down dessus actuellement ils ont mis l'écran tft enfin donc euh, voilà euh, au niveau euh, électronique ça va, sauf il lui manque voilà, le, comme je dis toujours, et puis j'ai vu qu'il y a d'autres personnes dans mon commentaire qui ont mis pareil il manque le régulateur de vitesse il manque le la centrale IMU 6 axes ça c'est très important euh, qu'est-ce qui manque encore euh, je crois que c'est à peu près tout Voilà. Est, et je pense c'est ce qu'ils vont faire avec la, la, la, la nouvelle CB Miller, ils vont lui rajouter ça si c'est pas de série ça sera au moins en option et euh, ils vont, lui, ils vont lui gonfler le, le moteur d'après ce que j'ai entendu. Je crois qu'ils vont la faire passer entre 160 ou 170 chevaux. Ça va être moins de 20 chevaux de plus. Ça. Ça déjà qu'elle est déjà velue comme ça. Elle est déjà extrêmement euh, puissante. Ça va repasser sur du 170 chevaux. Euh, ça va être assez, assez violent. Moi, ma peur, c'est pas ça c'est l'esthétique ils vont ils vont la revoir en profondeur euh, s'ils commencent à faire des designs à la con ou des designs du repompage de, de, de modèles actuels euh, juste en confondant un petit peu les écopes on dit les des conneries comme ça qu'ils arrêtent qu'ils arrêtent leur connerie en bas s'ils si savent pas faire de design ce qui est malheureux n'en hein. euh, faites pas à ce moment là euh, rester sur vous vaut encore à la limite remettre exactement le même design à l'identique et simplement lui rajouter de l'électronique plutôt que mettre de la merde parce que c'est comme la mienne, ils n'ont pas du tout modifié le design. Il vaut mieux encore ne rien modifier, la laisser telle quelle. et juste lui rajouter de l'électronique et de pondre des conneries comme la Hornet ou la Transat. Parce que si c'est pour sortir des trucs comme ça et dégoûter la clientèle et, euh, et au final avoir des modèles qui vont pas se vendre, ça sert à rien. Parce que la mienne, elle est ce qu'elle est, on aime ou on n'aime pas, mais elle est sobre. Elle, est, elle a un design passe-partout. Ce, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'a pas de choses qui. qui, euh, qui est bizarre Et ouais bon je l'achète mais l'avant il est bizarre ou l'arrière il est particulier. non elle est passe partout c'est vrai qu'elle a pas de, de, de choses que tu dis euh, elle a pas cet effet waouh un peu comme par exemple euh, euh, une KTM 1290 Super dur où elle a vraiment un design particulier très futuriste, très euh, racé euh, par exemple comme une Kawasaki H2R où vraiment elle a, elle a des lignes très acérées, vraiment particulières un effet waouh mais, en, mais elle, elle, elle passe partout moi la mienne, elle est sobre, c'est un peu comme on dirait euh, les Mercedes, vous voyez les Mercedes sont généralement des designs sobres, on passe partout, mais c'est chic, c'est chic, c'est classe, ça reste bien. La CB Miller c'est ce qu'elle a, elle est sobre, elle est classe, elle est chic, c'est une très belle moto, très bien finie, c'est pour nous sortir des designs à la con, euh, ne sortez rien, rajoutez lui simplement de l'électronique et ne commencez pas à sortir des designs... Euh, de... Les designs euh, comme la Transat ou la Hornet la Hornet je suis désolé mais elle a un design de merde elle a un design qui est ennuyeux un design qui, qui, qui sert à repompant en plus d'un modèle actuel, il n'y a rien de particulier il n'y a rien de vraiment faux bichon je dis pas, putain merde soit elle est chic, elle est sobre ou alors elle, a non, elle est ni l'un ni l'autre elle est vraiment, euh, elle est insipide elle est fade, elle est fade de la Hornet et la, la nouvelle Transat, j'espère qu'elle va être présentée le 11 novembre au, au salon de de la moto euh, j'espère que c'est pas ce qu'on a vu comme photo volé moi je suis sûr que 95% c'est ce que je vous avez montré sur ma chaîne mais si c'est ce design là c'est de la merde c'est tout déjà présent c'est un repompage de la cb 500 x et c'est nul c'est nul je dirais elle est ni waouh ni sobre elle est, elle, est, elle est fade elle est fade fade fade fade fade fade il n'y a rien d'intéressant. Moi, je suis désolé, mais c'est comme tout le monde. Avant que vous, avant que vous regardez les spécifications d'une moto ou d'une voiture, la première chose que vous regardez, c'est le design. Si le design est laid, si ça ne vous donne pas envie de monter sur la moto, ça ne se vendra pas. Et, ça, et, et vous ne l'achèterez pas. Ça, c'est aussi simple que ça. La mienne, pourquoi je l'ai acheté Parce qu'avant de regarder l'électronique et tout, j'ai regardé le design. Moi, elle m'a plu parce que j'aime bien les designs néo-rétro. J'adore ça. Même, même vintage, j'adore c'est ça qui m'a fait acheter pourquoi je vais acheter aussi une Ténéré 700 Aventure parce que c'est une moto que déjà, déjà avant même de regarder les spécifications de design, elle est, elle est, elle est pas moche elle est belle, c est, ça, ça ressemble à un mix pour moi entre un trail euh, routier et une motocross. et pour moi c'est exactement ce que je veux et c'est exactement le design que j'aime après j'ai regardé les spécifications la hauteur la hauteur de moto, tout ça, etc tout ce qui est là, mais voilà sur cette CB Miller, s'il si commence à me sortir un design à la con euh, comme ils ont sorti la MT-10 de Yamaha, où y avait, elle avait un design qui était correct, ils ont sorti une nouvelle moto, on dirait qu'elle a, elle a, elle a, elle a juste le dessus de la, de la, de la, de, de, du visage, toute la mâchoire est, est descendue de la moto, il n'y a rien du tout, ou la MT-09 qui a un design avec un phare dégueulasse, euh, je suis désolé, on dirait qu'ils ont l'habitude maintenant de faire des designs dégueulasses, les japonais, Parce que je, je, je suis désolé, la MT-10 ou la MT-09 ont un design dégueulasse, dégueulasse, autant sur les côtés Donc, attention, pour voir la chose. <rire> je me demande est-ce que c'est tout ces bateaux. au début je croyais que c'était les gendarmes j'ai dit putain merde euh, voilà c'est euh, comme ça moi ça me fait peur quand je vois Honda que je vois maintenant leur, leur façon de faire leur façon de procéder c'est vrai que vous vous posez des questions vous vous posez des questions vous vous dites euh, putain est-ce que les mecs ils sont pas dépassés euh, on verra écoutez vous me laissez votre avis en commentaire vous me dites ce que vous en pensez moi je vous dis toujours une, une, un avis en langue de bois euh, objectif hein. Euh, je suis ni pour une telle marque, ni pour une autre, hein, même si je roule demande. moi je vous donne un avis, maintenant vous me direz, en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, on est déjà 1830 abonnés, ça monte énormément tous les jours, c'est grâce à vous, et, euh, et n'hésitez pas donc à, à, à vous abonner encore de nouveau, à laisser un pouce bleu, et puis voilà, pour le référencement, c'est tout. allez, ciao, ciao